Aujourd'hui donc on est à deux jours de mon départ pour la Disney Cruise Line et pour cette nouvelle journée j'ai choisi d'aller autant au Disney Studio que ce soir à Magic Kingdom. Donc pour l'occasion j'ai fait très simple, j'ai juste un t-shirt de Mickey, un short et des chaussettes Mickey associées, pas de Disney Boom et je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée. Okay, be okay, be okay. En fait Mickey et Mini sont séparés mais on voit les deux et on commence par Mini, donc je ne vais pas pouvoir y échapper. C'est bien je suis sûre que vous vous délectez dans cette vidéo de me voir euh, interagir avec Mimi, hein super Je riais pas du tout à la base quand je suis rentrée dans cette photo-location. <rire> et en fait euh, je pense que le passage avec Mimi va être très drôle parce que j'étais complètement horrifiée J'étais là en mode ne me touche pas, <rire> ne me fais pas de bisous, non, ne t'approche pas de moi Du coup euh, <rire> je pense que sur les photos j'ai l'air très heureuse, j'ai pas encore eu l'occasion de voir ça Par contre je suis super contente parce que du coup comme Mickey était séparée d'elle Je pense que les photos avec Mickey vont vraiment te rendre, je lui ai dit que j'étais amoureuse de lui Et il m'a fait des gros bisous et des gros câlins et j'étais trop contente Voilà <rire> Euh, maintenant, je vais aller faire l'exposition sur Walt Disney. Je voulais le faire lors de ma première journée ici, mais j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire il y a deux ans. Donc euh, je vais vous emmener avec moi, vous montrer un petit peu euh, tout ce qui se cache dans cet endroit. Et je pense que pour les fans, Disney, c'est vraiment une attraction à faire. Je veux un truc comme ça à Disneyland Paris. Genre vraiment. Ce serait tellement parfait. Regardez-moi toutes ces pièces de collection, toutes ces pièces d'archives. En tant que fan Disney, c'est juste un régal d'être ici. C'est comme ça qu'étaient faits les anciens films d'animation c'est la superposition de toutes ces couches en fait qui permettent d'avoir le plan que vous avez vu juste au -dessus. A... et ça c'est ce qu'on appelle la caméra multiplane en fait. Donc ça c'est toute la partie qui porte sur Disneyland Californie, son ouverture et quand même un très grand moment historique dans l'histoire de Walt Disney. Hein. Donc on a la maquette qui est juste ici L'émission produite par Walt Disney qui a permis de financer en partie Disneyland et les premiers plans. C'est impressionnant. Vous pouvez le voir, l'exposition est assez grande et elle est surtout très complète puisqu'elle parle vraiment de l'histoire de Disney dans son ensemble, autant les films que les parcs. Là, il y a une maquette de tout ce qui est Adventureland avec Jungle Cruise. C'est vraiment sublimissime. Là, c'est le deuxième parc du coup, Disneyland California Adventures. Et après, on passe à la partie plus euh, Walt Disney World. quand on y pense parce que cette maquette est plus du tout d'actualité puisque comme vous voyez c'est paradis pire or Pixar pire a ouvert ses portes il y a quelques jours donc à voir si ils updateront euh, cette petite maquette et en fait donc après cette partie là sur Walt well Disney World on passe à tout ce qui touche à Toy Story Playlands donc euh, les projets etc et ça par contre c'est une partie que j'apprécie beaucoup j'aime beaucoup ce fait de pouvoir avoir des maquettes des concept art des choses qui sont à venir dans les parcs Disney je trouve ça magnifique c'est la maquette c'est grand en fait, hein. enfin, ça a l'air comme ça, immense. Il y a aussi cette partie-ci sur Mickey et Runaway Runaway, et là tout ce qui touche à Star Wars, le nouveau Land. Magnifique, je sais pas si on se rend compte dans le vlog mais les maquettes sont vraiment immenses. Hein. Mickey fitted the need exactly. He brought in the money, which saved the day. He enabled us to explore our medium, and he paved the way for our more elaborate screen ventures. By nature, I'm an experimenter, so I had another idea, which was plaguing my brain. It was a Silly Symphonies. It was a series without a central character. Bon et bien très très belle surprise euh, ce film, alors c'est un documentaire de 15 minutes sur l'histoire de Walt Disney, euh, j'ai beaucoup aimé principalement parce qu'il y a énormément euh, d'extraits d'archives Autant la voix que les images Ce qui fait que vous avez toute une partie euh, Du documentaire qui est raconté par lui-même, ce qui rajoute vraiment une dimension euh, Très émotionnelle à tout ça Il faut savoir qu'il y a deux ans quand je l'avais fait En fait c'était un documentaire sur Zotopie Avec, euh, avec euh, des extraits du film Et des moments où euh, Les producteurs parlaient Et c'était un moment qui était très fort pour moi Puisque euh, bah, je venais de rencontrer les producteurs Juste avant de partir Donc c'était quand même assez ouf Mais euh, là du coup je trouve que ça rajoute autre chose. Et je pense qu'en tant que fan Disney, c'est vraiment un grand grand plaisir d'avoir la chance de pouvoir faire ça. Et surtout, ça a complètement sa place ici en fait. Et là encore, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a pas ça à Disneyland Paris. Là maintenant, je vais aller faire la Belle et la Bête, donc euh, le spectacle que je vous avais montré la dernière fois. Je vais essayer de voir si je peux avoir une meilleure place parce que la dernière fois, j'étais vraiment tout au fond. Et j'aimerais bien faire quelques petites photos. And well, who do? have guessed they come together on their own? When we can see a few days more, there may be something there that wasn't there before. You know, perhaps there is something there that wasn't there before. Why? There may be something there that wasn't there before. There C'est qui ça on dirait un tortue ninja sérieux Vous connaissez pas lui Mais il est pas beau hein On we'll meet again Ou un Power Rangers Count on it J'avoue que je vois pas beaucoup la différence avec Disneyland Paris À part le Tortue Ninja et les Stormtroopers euh, noirs qui ressemblent à des capas Sinon j'ai l'impression qu'on a les mêmes personnages à Disneyland Paris Je sais pas si on a Kylo Ren, passe, je me souviens plus J'avoue que le spectacle ne m'a pas trop marqué. Quand on n'est pas fan de Star Wars, je vous avoue que ce spectacle-là, il laisse franchement insensible Je suis plus en mode, c'est qui lui <rire> mais... <rire> mais bon, au moins je l'aurais vu au moins une fois Surtout que Star Wars est omniprésent sur ce parc Donc du coup c'était l'occasion de le voir euh, c'était pas du tout prévu de base hein, que je le regarde je vais vous passer juste par là quand ça a commencé alors bah, tant qu'à faire autant le regarder hein. donc là on est dans un espace que vous aviez un, pu un petit peu vu sur le vlog avec le Voyage of Little Mermaid ici et en fait là vous avez toute une partie Star Wars et là c'est le spectacle Disney Junior avec la photo location pour rencontrer les personnages donc vous avez Jacques pays imaginaire et Sophia la pixie army je voulais vous garder la surprise mais c'est beaucoup trop tentant de vous le dire alors aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'assez fou puisque j'ai mangé avec un imaginaire à disney hollywood studio euh, je ne veux pas vous en dire plus parce que, euh, je vous réserve ça pour une vidéo assez spéciale que j'ai hâte que vous voyez mais ce que je vous propose de faire c'est d'aller vérifier au Magic Kingdom les Aiden Mickey qui nous ont été donnés et voir s'ils sont vrais ou pas je pense que ça peut être drôle de chercher ça ensemble donc je vous emmène avec moi et donc du coup bye bye Hollywood Studio let's go to Magic Kingdom from the land of the mystic mountains great moments in history from la, la, la, la, la. great moments in history and this one features more yeah.